À toi. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, tu vas cliquer et tu veux savoir ce qu'il en est. Jonathan, 29 ans, a été condamné à 6 mois de prison de ferme le 26 novembre dernier, après avoir passé deux jours en garde à vue. Sa faute Être sorti, manifester pour la première fois de sa vie, le samedi 24 novembre dernier, vêtu de jaune comme des milliers, des centaines de milliers de personnes pacifiques ce jour-là en France. Mais le pacifisme et la confiance en l'état français ne semblent plus suffire pour être en sécurité dans l'espace public et faire vivre notre démocratie agonisante et désormais passible de peine de prison ferme. Je suis ici à Nancy, en Lorraine, d'où je suis originaire, pour aller te présenter Jonathan et parler de tout ça avec lui. Ça va Oui toi mmh. Alors on va reparler du samedi en question. Le samedi 24 novembre, c'était le deuxième samedi, je crois, de ça. la forte mobilisation nationale des Gilets jaunes. Mais c'était surtout ta première ah, Totalement. Je n'ai jamais participé à une, manif une manifestation quelconque. Et pourquoi ce jour-là tu as voulu Sortir, euh, en plus avec un gilet jaune, c'est qu -ce quoi tes raisons bah, Ça en parle autour de moi, et vu que j'habite à côté, je me suis dit que je vais me rendre sur place pour, euh, par curiosité en fait. Par juste par curiosité ou ah. tu avais des revendications Par curiosité, j'avais quelques revendications du coup, mais j'allais pas principalement pour ça. Et si tu avais des revendications, c'était quoi La hausse du carburant et les taxes. Et puis le climat, tout ce qui est pollution. Euh, enfin, il y a énormément de choses que je ne pourrais pas tout citer. Ce, ce soir-là, est-ce que tu étais avec des amis reliés à un groupe de, de manifestants ou alors tu étais en solo Le seul petit groupe, c'était ma copine et ma belle-sœur. Vous étiez trois du coup hein. On était trois, donc pas un groupe du tout. Et ma copine et ma belle-sœur ne suivent pas du tout la politique. Donc elles n'y connaissent rien. Et euh, on était en simple citoyen entre guillemets. Avant ça justement, avant ce jour-là, et les mois, les années précédentes, est-ce que toi, tu étais engagé dans un groupe politique, dans une association, dans quelque chose Est-ce que tu étais politisé en fait Pas du tout. Non. non, pas du tout, j'avais les yeux fermés sur le, sur le monde de la politique jusqu'à l'heure actuelle. Parce que comme les gens le savent, euh, du fait que tu sois mon petit frère, euh, donc mon frère à moi, <rire> euh, beaucoup pourraient euh, légitimement douter de ça, du fait que tu ne sois pas engagé politiquement alors que moi je sois beaucoup, que je, que je suis beaucoup. Euh, <rire> c'est vrai que c'est flou. Est-ce que tu comprends que les gens pourraient douter de ça ah, Je comprends totalement. Mais après, du sens où euh, c'est pas parce que tu es dans le monde de la politique et que tu fais des vidéos, malgré que je suis tes vidéos, que ça veut dire forcément que je suis de ton avis ou pas, ou que je suis forcément la politique ou pas. C'est chacun de nous deux à sa vie, et moi je faisais la mettre de mon côté jusqu'à l'heure actuelle, où ce qui se passe euh, malheureusement, ce, ce, ce petit. Un, un gros incident, c'est ça. Voilà, une grosse injustice. Et qu'est-ce qu que ça change dans ta perception de tout ça, toi, est-ce que on pourrait dire est-ce qu'il y a un avant, un après Enfin, le fait de cette expérience-là, qu'est-ce que ça a changé chez toi Avant, je m'intéressais plus ou moins à la politique. À l'heure actuelle, avec ce qui s'est passé, avec l'injustice par rapport à par rapport à, à mon affaire de de, de froid, mm. ben je réalise vraiment que notre gouvernement euh, ne va pas du tout. Le climat, nous, on est au mois de décembre, il fait du, du 12 degrés, donc on voit vraiment qu'il y a une pollution ben, vraiment énorme. Du coup, ben je pense que je vais vraiment m'y intéresser. Revenons au 24 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé avant ton, ton arrestation Qu'est-ce que tu as fait mm -hmm. Qu'est-ce que, que tu as, qu que as fait D'abord, qu'est-ce que tu as fait Donc, j'ai filmé, tout simplement. J'ai parlé à des citoyens de Frouard, donc qui, qui faisaient partie des bouchons d'automobilistes. Et j'ai fait que filmer du début jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à mon interpellation des, des CRS. Eh ben justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois interpellé, comment ça s'est passé Parce que tu as filmé ça. ça. Là, on peut voir les images que tu as filmées en live sur, euh, sur YouTube, sur Facebook. En live sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé durant la. la, la... Raconte-moi comment ça s'est passé. Donc, je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu des gens qui, qui cassaient tout, qui mettaient le feu aux palettes, aux poubelles, etc. Qui bloquaient la route avec des poubelles. Sur mon live, on peut voir que j'ai retiré la poubelle pour laisser passer le bus. Donc ça, ça montre au moins que je ne suis pas hostile, que je ne suis pas provoquant ou quoi que ce soit durant le live. Ça, on le voit dans ta vidéo. Ça, on le voit dans ma vidéo. Je me suis approché des CRS pour que les CRS voient que je faisais que filmer en fait. Euh, après, je suis parti en direction de ma copine pour fumer une cigarette, etc. Du coup, au moment-là, j'ai coupé le live. Donc ça a duré 10-15 minutes à peu près. Ensuite, j'ai repris le live en direction des CRS. Et c'est à partir de là où ça commence à dégénérer parce que quand je suis retourné, la plupart des Gilets jaunes n'étaient plus présents. Moi, je suis retourné par curiosité pour voir ce qui se passait encore sur les lieux. Mmh. Sauf que les gilets jaunes n'étaient plus là. Et à ce moment-là, les CRS... Il y avait sont avec vraiment... quoi alors Il y avait qui Il y avait 2-3 personnes. En des... gilets jaunes. En gilet jaune. Et il y avait des voisins qui étaient sur leur... la... la montée des... Voilà. Et euh, les CRS ont commencé à charger. Donc, j'ai fait mes tours. Je suis parti. Tout en continuant à, filmant, à filmer, pardon. Sauf qu'arrivé au bout d'un moment donné, qu'on peut voir sur la vidéo qui dure 2 minutes 39, mmh. c'est un, une personne, donc euh, quelqu'un qui est à Fouar, qui m'a signalé qu'il y avait des autres CRS l'autre côté. Du coup, avec la caméra, on voit que je retourne et on voit une autre ligne de CRS. En fin de compte, j'étais encerclé par les CRS. Et il y a un CRS qui, qui me con qui conseille, qui, qui me donne l'ordre de faire demi-tour. Donc euh, je suis ses ordres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir sur la vidéo que je suis plaqué contre la façade d'une maison à Fouar, où je suis frappé à deux reprises. Euh, par les CRS et ensuite plaqué au sol et il euh, y a un CRS qui est à genoux sur mon dos, un autre debout sur mes jambes et un autre avec son genou sur ma nuque et je ne pouvais plus, plus bouger et c'est là qu'il m'a traité, euh, désolé du terme, mais d'enculé. Ah ouais Totalement. Donc c'était violent euh, verbalement, ils t'ont frappé tes yeux Ils m'ont frappé à deux reprises au niveau des côtes, côté droit. Alors que, t es, t es, Alors que étais là, euh, tu étais là pacifiquement et tu ne montrais pas d'hostilité Pas du tout, on peut le voir euh, sur mes vidéos. Ouais, je vais là-bas. On m'a dit reculer. hein attends. J'arrête. terre Mon iPhone, Facile, hein Bah, j'ai vu véhicule. Facile Tu l'es. T'en truc sur la gueule. Ouais, j'ai rien, on va voir. sur la main. sur la main. Je un quart d'eau Ce Ouais. Et euh, au moment de l'interpellation des CRS, euh, je précise bien que je n'ai rien fait, que j'ai fait que le film et que j'étais là que depuis un quart d'heure. Donc ils t'arrêtent, ils t'embarquent C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après Qu'est-ce que tu as pu voir Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as vu Donc on a, on a marché en direction de, de la voiture des, des gendarmes mmh. et il y a des gens qui m'applaudissaient dans la rue en me disant, c'est grâce à toi qu'on va réussir, c'est grâce aux, aux, aux personnes comme toi qu'on qu va réussir à, à, à faire bouger les choses. OK, donc tu n'as pas compris ce qui se passait J'ai pas compris du tout, tout ce qui se passait alors que je venais pas pour ça. <rire> je n'ai pas répondu. Donc on s'est dirigé à la gendarmerie d'où j'ai été placé en, en garde à vue, donc à partir de, de samedi soir 18h jusqu'à jusqu lundi, le jour de l'audience. Et durant ces deux jours et deux nuits, euh, de, ben, finalement, de, de garde à vue, mmh. euh, tu as vécu les choses qu'est-ce que tu as vu est-ce que tu étais seul dans la, dans la cellule est-ce que tu as eu d'autres gens sont arrêtés en même temps que toi Enfin, à, à la base j'étais tout seul sauf qu'à la suite on a mis une autre personne avec moi donc euh, c'était une personne sympa et c'est là qu'on a échan échangé nos d'où cette personne euh, les fro ah, mais je veux dire euh, j'ai les jaunes ou pas les jaunes okay. voilà et, euh, il, a, il a avoué euh, au CRS donc aux gendarmes d'avoir jeté des projectiles d'avoir porté un couteau etc et le lendemain, le gendarme m'a incité à, à avouer des choses que je n'ai pas faites en disant « le monsieur qui était avec vous a avoué euh, bah, tous les faits qu'ils lui ont reproché. Hein. Euh, il est sorti aujourd'hui. »« Il, il n'est pas condamné ?» et Je ne sais pas, okay. je n'ai pas de nouvelles. Mais je sais bien que le gendarme m'a incité à avouer quelque chose que je n'ai pas fait en, euh, pour avoir l'espoir de sortir le jour même. Mais autrement, les conditions étaient catastrophiques, du sens où euh, j'ai pas mangé ou très peu mangé. Il faisait froid, euh, ça sentait la pisse. Euh, les couvertures grattaient. Euh, C'était des lits en béton avec un matelas qui faisait 2 cm. Du coup, on se m'assit dessus, on sent le béton. Euh, de toute ma garde à vue, je n'ai pas dormi. 48 heures alors hein. 48 heures. Et ensuite, la comparution immédiate, on t'a proposé un avocat. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette... Parce que ça a été rapide On m'a proposé un avocat donc le samedi soir, tout en me consentant que ça ne servait à rien. Du coup, vu que c'est des gendarmes et puis que j'étais un peu sous le choc. Attends, on t'a proposé un avocat en disant ça sert à rien dans tous les cas Voilà, ah, dans tous les cas, vous faites appel à un avocat ou pas, ça ne va servir à rien, monsieur. Du coup, moi, bah, j'ai écouté les gendarmes, je dis bah, laissez tomber. Et il dit le médecin, mais bah, apparemment vous allez bien, donc euh, je dis non, bah, laissez. Enfin voilà, moi je pensais que j'allais sortir le lendemain vu que je n'avais rien fait. Et je ne savais pas encore les causes de ma présence ici. Alors c'est à quel moment que. Parce que ah, tout ce temps-là, tu ne savais pas non, ce qu'on te reprochait. Et du coup, à quel moment euh, on t'a mis au courant de ça Le dimanche après-midi. Ok, donc la veille de la condamnation. C'est ça, et c'est la veille de la condamnation que j'ai su que j'allais rester encore dimanche après-midi pour aller au, au tribunal le lundi. Et qu'est-ce qu'on te reprochait D'avoir jeté des cailloux sur les CRS, d'avoir bloqué la voie rapide à 14h alors que j'étais au champ, j'ai un ticket de caisse qui peut le prouver, et des vidéos aussi. Euh, entrave à la circulation, euh, blocage du rond-point, et puis euh, c'est déjà pas mal. Donc euh, le lendemain, donc le lundi, euh, tu passes encore en comparaison immédiate devant... Un juge Une juge Un juge. Un juge. Euh, donc on te, on te condamne C'est ça. On te condamne à quoi À six mois de prison ferme. Et à ce moment-là, enfin, raconte-moi dans quel état d'esprit tu étais Qu'est-ce qui se passait je, je suis arrivé au, au tribunal, donc euh, c'est là qu'on me cite, qu'on dit mon identité, je confirme. Et Il y avait madame Sophie Partouche, donc c'est la procureure de Nancy, qui, bah, qui a décrit les faits en, en me mettant coupable. C'est-à-dire que j'étais la, la pire des crapules. Elle a cité, euh, Madame la juge, toutes personnes ici présentes, y compris M. Sanli, sont les personnes les plus dangereuses des manifestants. Alors que je n'avais absolument rien fait. Elle, elle avait conseillé, euh, donc Madame la juge, de me mettre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Ensuite, le long de la conversation avec la juge, s'est descendu à 5 ans et 110 000 euros d'amende. À peu près, je n'ai pas tout, tout mémorisé, mais pour les euros, pour les, pour les années, c'est bien ça. Et ensuite, ils, ont, ils se sont occupés d'une autre affaire. Ensuite, après délibération, je suis remonté. C'est là qu'on m'a dit que j'avais six mois de prison ferme à faire. Mais je n'ai pas pu me défendre, je n'ai rien pu dire. J'ai cité les vidéos. Mais tes vidéos, justement, où on, où on voit une personne... C'est ça. Exactement euh, le, le, même la, le même profil que... Physique. que voilà, euh, enfin, ouais. avec la capuche, etc., que, qu que les policiers pensaient avoir reconnue en ta personne. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils ont vu ces vidéos Non. Pourquoi ils n'ont pas ah, voulu les voir alors Je ne sais pas, mais au, à la gendarmerie de Fouard, on, on, a on, a, on, on a insisté à, à me prendre en photo avec la capuche, alors que j'ai bien déclaré que je n'avais pas de capuche lors de mon interpellation, on le voit bien encore sur les vidéos, que je n'avais pas de capuche. Et euh, la juge m'a signalé que le gendarme, le CRS, euh, m'a décrit avec une veste noire, un gilet jaune, un pantalon foncé et des chaussures blanches, alors que sur mon live, on voit très bien une personne avec les mêmes descriptions tenir le panneau de alors que c'est moi qui filme, et on entend bien ma voix, et je me suis filmé aussi, j'ai filmé ce monsieur de face sans le vouloir. Ouais, j'ai vu ces vidéos, et là d'ailleurs les gens euh, peuvent la vo les voir à, à l'écran, et, et, et euh, c'est ça que moi, me, me, quand tu m'as appelé ce, ce, ce lundi soir en sortant de garde à vue, que tu m'as raconté ça, euh, je, tombe, je tombe à la renverse, parce qu'il y, y a vraiment eu une rapidité pour te condamner, C'est ça. Et d'ailleurs, à de la prison ferme à faire que dans deux mois. Pourquoi Pourquoi t'es pas en prison maintenant, là Vu que t'es très dangereux, parce qu'il faut quand même le dire, faut quand même le dire. La, la juge, enfin c'est quand même étrange, la juge dit que tu fais partie des gens les pires, les plus dangereux, et on te laisse en liberté, totale. T'as pas de bracelet, t'as rien, t'es en liberté. C'est ça. Pourquoi A ton avis, pourquoi Parce que je, je pense qu'ils doutent eux-mêmes de la déclaration des CRS. Tu penses Je pense. Et puis c'est totalement sûr, parce que j'en ai la preuve. Donc pour toi, il te, il te laisse le temps de te défendre ou alors euh... Il me laisse le, le temps de construire un beau dossier pour pouvoir me défendre. Je l'espère en tout cas. Mais Je vais tout faire pour. Je disais, comme je disais tout à l'heure, tu m'as appelé euh, quasiment de à la sortie de, de, de ta garde à vue, là, et de ta condamnation. Euh, à ce moment-là, on s'était dit qu'on allait tout faire pour pouvoir euh, faire faire entendre l'histoire, parce que ça semble être le seul le plus gros levier à activer pour pouvoir euh, ben, faire ce dossier et montrer que bah ben, il y a eu erreur ou il y a eu volontairement, parce que quelque part, on a l'impression qu'ils ont choisi des gens un peu au pif. Enfin, euh, ouais, il y a des exemples à faire, on n'en sait trop rien, parce que c'était pas le seul exemple en France, il y en a plein, c'est tombé sur toi, et, et, euh, mais plein de gens en France aussi, à Paris, on a vu des gens se faire arrêter dans toutes les villes de France, et comme par hasard, ou je ne sais pas, c'est souvent des gens lambda, mm. euh, comme toi, des gens qui bossent, des gens qui, ou qui veulent bosser, ben, peu importe, mais pas... Pas ces gens dangereux qui voudraient arrêter, c'est quand même étrange. Euh, et du coup, on essaie d'activer les, les réseaux sociaux, mais aussi les médias. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que RT France qui, sont, qui est venu qui sont venus te voir après m'avoir interviewé la semaine suivante, donc samedi dernier, euh, lorsque je manifestais moi aussi en Gilet jaune pour la première fois, mais pas la première fois que je manifestais, mais en Gilet jaune à Paris il y euh, a quelques jours. Donc merci pour eux déjà. Mais on avait tenté avec France 3 Lorraine. C'est ça. J'ai envoyé un, un mail à François Lorraine, qui m'a ensuite contacté, euh, pour nous, me donner un rendez-vous, donc c'était euh, vendredi dernier, entre mmh. 9h et 9h30 du matin, sauf qu'ils m'ont rappelé jeudi soir, en, en abandonnant l'affaire. Ah, mais euh, attends, ben, tu m'avais expliqué qu'ils qu qu avaient fait tout ce qu'il fallait pour prendre des risques, appeler le juge, machin, ils avaient dit oui, oui. le rendez-vous était pris. C'est ça. Et le jour J Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils annulent par peur de représailles judiciaires. Moi j'ai compris ça comme ça. Et... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Parce que t'as compris quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit Ils m'ont dit qu'ils qu annulent, ils préfèrent que ce soit moi qui déclare cette affaire d'injustice, que je... que je me défende tout seul, pour qu'ensuite eux viennent chez moi pour m'interviewer. Ce que RT France a fait C'est ça. Et pourquoi ils l'ont pas fait Moi je ressens que... C est... C est... C est... Ils ont eu peur je... je pense que c'est de la peur euh, médiatique, du sens où ils n'ont pas envie de déclarer cette injustice, je, je, ils ont envie que ce soit moi qui déclare cette injustice et ensuite venir m'interviewer. Oui, c'est quand même étrange, oui. c'est quand même bizarre. Euh, et que, maintenant, comment tu te sens Comment tu te sens une, la... sem une, une semaine et demie après Je me sens énormément bien par rapport au, au tout début, ah bah, que... j'ai énormément de gens qui me soutiennent, j'ai énormément de contacts, euh, y compris mon frère qui, qui, est, qui est là à présent. Et euh, grâce à, à, à ce soutien, bah, j'arrive à sortir à la tête de l'eau et grâce à, à tous ces soutiens, euh, je vais me battre jusqu'au bout pour, pour déclarer l'injustice envers les gilets jaunes, non pas que pour moi, mais pour tous les gilets jaunes qui ont été condamnés à tort. Et la suite c'est quoi euh, La suite, je vais faire appel, ouais. donc euh, l'appel est lancé aujourd'hui. Ensuite, avec mon avocat, on va monter un dossier en béton, avec toutes les preuves vidéo, les photos, les témoins. On va faire des pétitions aussi. On va demander des vidéos de surveillance de la rue de Nancy à Froire, des vidéos de surveillance du Haut-Champ. Moi ce que j'ai à dire, c'est que, Grâce, si on peut appeler ça comme ça, grâce à, à ce qui m'est arrivé, j'ai ouvert les yeux par rapport à notre gouvernement, par rapport à notre vie politique, par rapport à, à, à la vie euh, euh, environnementale, que, bah, que notre monde, que, notre, que la France euh, va mal. Et du coup, je pense que ça m'a fait sortir la tête de l'eau pour, pour me battre par la suite, euh, non pas pour les gilets jaunes, mais, mais pour notre raison de, de vivre euh... pour la justice. C'est très bien. Merci. Bye. Et merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, une seule consigne, s'il te plaît, partage la vidéo un maximum autour de toi pour que justice soit faite, pour aider mon frère, c'est très important. Et pour aussi faire entendre la justice dans les gilets jaunes, mais en termes général, comme on l'a dit à l'instant, tu retrouveras les informations complémentaires en barre d'infos de la vidéo. Et bien sûr, abonne-toi parce que j'ai encore mille choses à te dire. Allez, ciao